Dans cet exercice, nous allons voir comment on va pouvoir calculer le diamètre et la hauteur d'une colonne à partir de considérations sur l'hydrodynamique et sur les transferts de matière. Donc on va commencer par s'intéresser au diamètre. Alors vous avez ici l'énoncé complet. On retrouve des données dont on a l'habitude maintenant. Un titre de la solution qui est à 20%. Un débit de solution qui est à 1000 kWh et un débit de solvant à 1500 kWh, donc 10 fois ce qu'on a utilisé abondamment dans d'autres exercices. On prendra un objectif de 5% sur le raffinat. Donc je vous rappelle qu'on avait déjà déterminé qu'avec dans ces conditions, on a un Y1 qui vaut 9,5%. Alors Ici, vous avez toutes les informations concernant l'hydrodynamique. On vous dit qu'on utilise une colonne garnie avec des anneaux pâles. Euh, donc avec la dimension qui est indiquée avec surtout le facteur de carnissage qui est donné euh, donc en mètre carré par mètre cube et puis on a aussi la masse volumique de l'acétate de butyle dont on va avoir besoin et donc on précise qu'on choisit de travailler à 70% de la vitesse d'engorgement et donc on va chercher à calculer le diamètre correspondant alors pour pouvoir calculer ce diamètre eh bien on va utiliser la corrélation de Lobo ou le diagramme de Lobo donc on va tout d'abord calculer l'abscisse de Lobo donc, il y a la définition qui est indiquée ici. Donc, il faut faire bien attention que euh, c'est cette définition-là qu'il faut prendre en compte. Donc, on ne parle pas de savoir qui est le raffinat, qui est l'extrait. Ce qui est important dans la définition euh, de l'abscisse de Lobo, c'est quelle est la phase lourde, quelle est la phase légère. Donc, nous, euh, pour notre euh, cas de travail, euh, ça va être la phase aqueuse hein, qui va être la phase lourde, et puis le, la, la phase, euh, qui, enfin, le, le solvant et l'extrait qui vont être la phase légère. Donc, du coup. On a ici le débit de la phase aqueuse, donc qui est la phase solution qui est de 1000 kg par heure, 1500 pour le solvant. Et donc on va avoir racine de 880 pour la masse volumique de l'acétate de butyle, Et puis on va prendre 1000, puisqu'on n'a pas d'informations plus précise, On va assimiler la masse volumique de la phase aqueuse à la masse volumique de l'eau. Ce qui fait une abscisse de lobo de 0,5. 6254, si on garde beaucoup de chiffres après la virgule, c'est inférieur à 10, donc ce qui veut dire que la corrélation globale qui est indiquée ici, peut être utilisée pour calculer le y engorgement. Donc ce y engorgement, il suffit de remplacer le grand x par la valeur qu'on vient de calculer, et on trouve 2,912 10-2 pour le y engorgement. Alors, ce y, il a comme définition générale ce qui est indiqué ici. On va retrouver la vitesse massique, donc par unité de surface. Euh, on va ici avoir les viscosités dynamiques de la phase lourde et de l'eau comme référence. Alors nous, comme on travaille avec une phase lourde qui est la phase aqueuse, ben finalement, ce rapport, il va tout simplement être égal à peu près à 1. On retrouve ici le facteur de garnissage dont on a la valeur d'après l'énoncé et puis donc les deux masses volumiques au dénominateur ainsi que l'accélération de la pesanteur. Donc Il suffit de faire le calcul, il n'y a même pas de difficulté par rapport aux unités et on va trouver une vitesse d'engorgement correspondant au Y engorgement qu'on vient de calculer de 24,46 kg par mètre carré et par seconde donc on appelle on l'appelle vitesse massique euh, du fait qu'elle est liée à ce, ce débit massique en fait c'est un débit massique divisé par une surface d'où le, le terme de vitesse même si au niveau des unités c'est pas tout à fait ce dont on a l'habitude pour une vitesse alors ensuite on va utiliser comme vitesse de travail et eh bien 70% de cette vitesse d'engorgement euh, donc du coup, on obtient une vitesse de travail qui est à 17,13 kg par mètre carré et par seconde, ce qui va nous permettre de calculer le diamètre, puisque euh, eh bien, la vitesse massique, c'est donc le débit massique du solvant divisé par la section, donc pi fois le diamètre de la colonne au carré sur 4. Euh, du coup, on va pouvoir en déduire, donc pour la vitesse de travail que l'on vient de calculer, le diamètre correspondant, en faisant attention aux unités, en particulier le débit qui est un débit horaire, donc il faut repasser en secondes, et on récupère un diamètre de colonne de 17,6 cm. Donc vous avez vu, avec ce petit calcul tout simple, à partir des informations qu'on a obtenues avec la corrélation de Lobo, on peut accéder à partir des données hydrodynamiques, à la valeur du diamètre de la colonne permettant de réaliser le travail qu'on souhaite lui faire faire.